Quelque part au fond de la bibliothèque publique de New York, un globe en cuivre datant du XVIe siècle est jalousement gardé par ses propriétaires. Son origine est restée un mystère jusqu'en 2013. Sur le globe apparaît l'inscription « Dracones, ce qui en français veut dire « Ici sont les dragons ». Ce qui est marrant, c'est que l'inscription est écrite exactement à l'endroit où se situe l'Asie du Sud-Est. Ce qui est marrant, c'est que l'Asie du Sud-Est est le dernier endroit sur Terre où vivent encore aujourd'hui des dragons. Ah ouais, c'est marrant Premier dragon vivant, le dragon de Komodo. Ce lézard géant peut atteindre 3 mètres de long pour 70 kg. Et il vit principalement sur des îles indonésiennes à la pointe de la péninsule de Java, dont sur l'île de Komodo. Mais il est un peu petit pour être appelé dragon. T'as pas tort, mais un de ses cousins, aujourd'hui éteint, faisait 7 mètres de long, déjà un peu plus sérieux. Il se nourrit principalement de viande, n'hésite pas à attaquer des buffles. Des cerfs et parfois même des humains pour se nourrir. Avant, on pensait qu'il tuait ses proies en les infectant avec sa salive bien chargée de bactéries. L'idée admise, c'est qu'il ne faisait que mordre un peu ses proies en laissant un peu de bave dégueulasse sur la plaie et que la pauvre victime allait mourir de septicémie quelques jours plus tard. Bon, enfin, ça c'est ce qu'on pensait avant. Aujourd'hui, on n'en est plus trop sûr, mais on en parlera dans un autre épisode. Deuxième dragon vivant, le lézard à collerette. Il vit aussi en Asie du Sud-Est et en Nouvelle-Guinée. Son look de Pokémon lui vient d'une collerette en peau qu'il porte autour du cou, qu'il utilise afin d'effrayer ses ennemis lorsqu'il se sent menacé. Troisième dragon vivant, le lézard planeur, qu'on appelle aussi dragon volant d'ailleurs. Son nom de genre est Draco, et il vit également en Asie du Sud-Est. Ils ont une seule aile faite de peau, et ils sont sans aucun doute les lézards les plus cools sur Terre. En fait, ils ne volent pas, car ils ne savent pas battre de leur aile. Ils planent simplement. Ils grimpent sur un arbre, se jettent dans le vide, et essayent d'atteindre un voisin en se laissant tomber tranquillement. Leur aile unique est le résultat d'un allongement de leurs côtes. Un allongement de, de porc Les côtes... Les côtes de porc sont reliées entre elles par une membrane unique. Les côtes de porc Encore un truc cool, il y a plein d'espèces, plein de formes, plein de couleurs différentes, et certains sont même des pros du camouflage. Certains de ces lézards ont même développé des membranes de différentes couleurs, de différentes formes, dont la seule fonction est de séduire les femelles. Une espèce de cette famille, aujourd'hui éteinte, a aussi eu la capacité de voler, mais celle-ci avait une aile autour des jambes et non pas autour des côtes. Ok, c'est cool mais aucun de ces dragons n'est assez gros pour être honnêtement appelé un dragon. D'ailleurs, le dragon de Komodo, il vole même pas. Ok donc la question est, est-ce que de plus gros reptiles pourraient voler Est-ce que ce serait physiquement possible d'avoir des dragons sur Terre Ah ouais Est-ce qu'on pourrait avoir des dragons comme ceux de Game of Thrones qui volent et qui, qui crachent des flammes Regardons rapidement les dragons de la saga Game of Thrones. Des moutons et qui tuent les gens et qui volent des voitures et qui sucent des... Grâce au film, on peut estimer leur taille. Quand ils sont des bébés dragons qui sortent à peine de l'œuf, ils font environ 30 cm de la tête à la queue. Donc, ils doivent faire à peu près le poids d'un chat. 3 kg quoi. Ensuite, ils grossissent jusqu'à faire la taille d'un chien, environ 1 mètre de la tête à la queue. Ces dragons adolescents doivent faire entre 20 et 30 kg à peu près. Oh, c'est des bons gros chiens, quand même. Tenerys Targaryen possède 3 dragons, et le plus gros d'entre eux s'appelle Drogon. D'ailleurs, c'est lui qui brûle le marchand d'esclaves dans la saison 3, et c'est aussi lui qui brûle les enfants dans la saison 4. Grâce à cette image, on peut calculer sa taille. Si la taille des épaules de l'enfant fait environ 38 cm, comme des épaules d'un enfant de 12 ans moyen, alors... On peut dire que Drogon fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 30, sans compter la queue. Son poids doit faire dans les 200 kilos à peu près, ce qui est le poids d'un gros porc. Un gros porc Ah la merde tu viens de le dire. La question est donc, est-ce qu'il est physiquement possible qu'un tel truc vole Dans la réalité, des animaux massifs ont déjà volé dans les airs. Il s'appelait Pterosaur et le plus gros d'entre eux s'appelait Ketzekotlus northropi. Il faisait 11 mètres d'envergure pour 250 kilos, donc il est très proche du poids de Drogon, comme on le voit dans la saison 4. Pas mal de débats ont eu lieu dans la communauté scientifique pour savoir si ces ptérosaures pouvaient voler ou pas. En fait, le gros défi pour un animal aussi lourd, c'est le décollage. L'ancienne idée communément admise était de dire qu'ils étaient beaucoup trop lourds pour décoller, et que donc, pour pouvoir voler, ils étaient obligés de monter en haut d'une falaise et de se jeter dans le vide. Et pourtant, des études récentes ont montré que ces ptérosaures pouvaient décoller depuis le sol, en utilisant, non pas deux pattes, mais quatre pattes, en basculant leur corps violemment en faisant une espèce de chorégraphie un peu étrange. Ils pouvaient faire des vols de plusieurs jours en allant à des vitesses moyennes de 100 km h Cool Donc ce serait physiquement possible d'avoir des dragons. Oui, ce serait carrément possible d'avoir sur Terre des dragons de la taille de dragons, en tout cas comme il apparaît dans la saison 4. Et ça, c'est cool Mais selon l'auteur, les dragons comme on les voit dans la saison 4 ne sont pas encore adultes. Dans le bouquin, il parle même d'un dragon géant, Balérion dont on a dit qu'il pouvait avaler un mammouth en entier. En faisant un calcul rapide, on se rend compte qu'il devait faire au minimum 70 mètres de long et plusieurs dizaines de tonnes. En fait, il devait faire la taille et le poids d'un Boeing 747. Le problème, c'est que c'est impossible de faire voler un truc aussi lourd juste avec de la puissance musculaire. Pour décoller, un Boeing doit dépasser 230 km h et il peut le faire parce qu'il brûle une chier de kérosène à la seconde, ce qui délivre une quantité d'énergie phénoménale. Hélas, c'est impossible d'avoir une telle patate juste avec des muscles. Et pourtant, ce serait trop cool Peut-être que les dragons, ils ont des jetpacks ou des réacteurs cachés quelque part, non Pour conclure, ce serait possible d'avoir des dragons qui fassent entre 200 et 300 kilos, et qui volent. Au-delà, c'est plus possible, il y a des limites physiques qui peuvent pas être dépassées. Ok, bon, on rassemble. Et du coup, pour les flammes, là, il y, y a moyen Alors, pour les flammes, je sais pas... Allez, vas-y, la fatarade donne les flammes, au moins. Faudrait que je regarde, on verra ça dans un prochain épisode.